Bonjour Elfrén Bonjour Kika J'aimerais que tu te présentes aux éditeurs en nous disant d'où tu viens. Je vis dans la région parisienne. Pour mes origines, elles sont euh, italiennes. Même si le nom Elfrén pour ceux qui parlent espagnol, effectivement, puisque ça vient d'Espagne et ça veut dire le français. C'est l'Espagne qui t'a donné envie de lancer ta carrière de musicien Faites dans les rues je demande Barcelone avec des rappeurs d'un groupe qui s'appelait Alea Deus, mmh. euh, qui m'ont invité donc après euh, à essayer de travailler sur un morceau que j'ai appelé Boom, que j'ai sorti assez récemment, donc ça a été le premier texte que j'ai commencé à travailler avec eux à ce moment-là, donc c'était en 2001. Et c'était en espagnol du coup Alors non, pour le coup, moi je l'avais fait qu'en anglais, du coup ce, ce, ce texte-là finalement je ne l'ai jamais posé définitivement avec eux, début 2002. Je suis retourné en France euh, avec, euh, avec cette petite expérience. On euh, peut bien euh... commencer par le commencement. Exactement. exactement. Est-ce que c'est toi qui compose toutes les musiques qu'on entend dans ton album ou est-ce que tu fais appel à des musiciens extérieurs pour l'album effectivement l'écrit des mots, euh, je suis compositeur en partie. Alors j'ai fait appel à Rasti, donc euh, un compositeur qui a travaillé avec euh, notamment Tonton David et qui travaille encore avec beaucoup d'artistes à l'heure actuelle. Et pour le coup effectivement sur l'album l'écrit des mots, je suis également donc euh, compositeur. On parle de cet album l'écrit des mots qui est sorti en mai l'année dernière, mai 2019. Tu nous disais ah. tout à l'heure que tu as commencé donc à la fin de tes études en 2002. En Espagne, à composer déjà, à écrire tes musiques. Euh, pourquoi autant de temps pour sortir ce premier album Alors parce que j'ai eu beaucoup d'expériences dans, je, je dirais, une bonne dizaine de groupes entre 2002 et euh, finalement 2019. Plein d'expériences très enrichissantes qui m'ont amené à un moment donné, C'était, j'ai même commencé je crois en 2010 a travaillé finalement sur l'album. Donc ça a mis du temps parce que parce que c'est pareil, j'ai appris beaucoup avec cet album. Donc voilà, il m'a fallu du temps pour savoir avec qui travailler, comment Merci. travailler. Les premières fois où j'ai eu un, mon blague à poser, c'était en 2006, sur des compiles qui étaient Soul à l'époque. Donc c'était Opération Raga Soul et Independent Soul. Le nom Shooter ça date de 2006. Exactement. Même si à l'époque, je rajoutais le E devant le L. Euh, voilà. <rire> Depuis 2012 que tu es sur cet album, L'écrit des mots, j'ai fait un focus sur toi le 2 décembre dans mon émission. Bon anniversaire en retard Merci beaucoup, cas, oui, <rire> j'ai beaucoup apprécié effectivement. Moi, mon anniversaire, c'est le 4 et euh, effectivement, j'ai vraiment beaucoup... je te remercie énormément pour ce focus et ces morceaux que tu avais passés le 2, 2 décembre. Tu as l'euphorie de ton anniversaire et euh, ça, ça se ressent avec euh, cette énergie positive que tu transmets à tes fans. Tu leur proposes l'album, l'écrit des mots à 10 euros. Tu leur proposes les deux pour 15 jusqu'à fin décembre. Explique-nous comment il faut faire. Alors, bah, tout simplement, il faut me contacter euh, via Messenger ou via Instagram, euh, me laissez l'adresse à laquelle euh, vous voulez recevoir les CD dédicacés. Et puis moi, je me charge de tout, je vous envoie ça, euh, le, le, le CD ou les CD euh, dédicacés. Euh, effectivement, jusqu'à la fin du mois, euh, c'est gentil d'en parler. Euh, c'est l'opération, euh, euh, comment on dit, Black Friday Ouais, ouais, c'est l'opération Noël. D'accord. Pour euh, construire cet album, on va revenir dessus. Tu travailles dessus depuis 2012. Comment tu fais pour la communication Comment tu fais pour euh, la promo Pour lever des est ce que tu travailles à côté comment ça se passe oui alors je travaille à côté pour l'instant la musique euh, la musique me coûte plus qu'elle me rapporte donc oui j'ai un travail à côté moi je suis indépendant j'ai une petite auto-entreprise pour être aussi euh, comme je dis à tout moment disponible pour la musique donc euh, la, le fait d'être indépendant voilà ça me permet euh, bah, si on m'appelle pour une date euh, pour quoi que ce soit en fait euh, dès que quelque chose arrive à moi pour la musique je considère que c'est prioritaire voilà, mmh. tout ça. donc euh, c'est un choix de vie tu vis ta passion mais tu vis pas encore de ta passion Et on va parler de tes chansons et de ce que tu joues sur scène. Est-ce que après le confinement, tu vas jouer des morceaux qui sont nouveaux Est-ce que, sachant que l'écrit des mots est sorti en 2019 et qu'on arrive sur 2021, est-ce que tu aurais des titres euh, actuellement sur lesquels tu travailles Alors oui. Oui, Gika, effectivement, j'ai un album en préparation, un okay. deuxième, qui va s'appeler H2D2 2.0. auquel okay, je vais peut-être ajouté encore quelque chose, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura H2D2 2.0, tout simplement pour hip-hop-dub-digital, puisque là, je vais jouer euh, effectivement que quasiment que des morceaux qui, ont, euh, enfin, qui, qui sont sur des instrus hip-hop-dub ou digital. Donc, pour ceux qui ont suivi justement les, les lives que j'ai pu faire ou qui sont de toute façon disponibles sur ma page Facebook, vous en entendrez déjà un certain nombre. Mmh. je parlais de Boom tout à l'heure Boom je l'ai fait avec Black Mountain Crew donc un collectif de, de la Drome, euh, qui est disponible sur leur euh, page Youtube qui était sorti en mars cette année donc celui-ci est déjà disponible même s'il va être remixé ça va être une, pas tout à fait la même version pour, euh, pour l'album mais en tout cas ça vous donnera déjà une, une première idée et euh, j'aime énormément vraiment c'est disons un univers je trouve back mountain crew euh, super intéressant et du coup ils vont être plus que présents sur le prochain album il y aura boom, mais il y aura, il y aura pas que ça comme morceau euh. on attend ton deuxième album impatiemment du coup normalement la sortie officielle se fera en octobre ou novembre 2021 mais il y aura déjà euh, des sortiront au cours de l'année donc je te tiendrai évidemment au courant et voilà je me suis décidé à faire les choses bien comme il faut pour euh, voilà, sortir d'abord les clips puis l'album et je parlais de Black Mountain Crew mais il va y avoir aussi d'autres collaborations donc, voilà, il va y avoir des collaborations euh, cool. pour euh, cet album cool. pour euh, le prochain album moi je ne serai pas du tout compositeur je laisse euh, mes, mes potes compositeurs ou en tout avec qui j'ai envie de travailler, me passer leurs instruits. Et puis, euh, et puis même moi, je, je pose juste ma voix, entre guillemets, et, et c'est parti. Euh, l'album hd euh, 2 d 2.0, sera fait euh, sous cette forme-là. On va revenir à la construction de l'album L'écrit des mots. D'ailleurs, je vais revenir sur le titre parce qu'on euh, peut jouer largement avec les mots. Euh, on a vraiment plusieurs euh, significations ouais. là-dedans. On et va. Moi, Mmh. et les mots, effectivement, M-A-U-X, mmh. pour le jeu de mots. Le jeu de mots, euh, effectivement, pour euh, toutes ces, ces façons de, euh, dont on peut l'interpréter ou l'entendre, comme tu as dû euh, le noter un petit peu sur euh, sur les morceaux, euh, notamment, que tu as passé, j'aime beaucoup les jeux de mots, les doubles sens. Voilà, Ça fait un petit peu aussi partie de mon écriture, d'essayer de perdre un petit peu les gens euh, avec des jeux de mots ou alors euh, voilà des sonorités qui semblent être les mêmes euh, avec différentes langues. Donc ça fait partie du jeu, en tout cas de l'écriture euh, que, que j'ai sur les sur ces morceaux. Et puis ça chante, c'est franc et ça passe Quelle que soit la langue dans laquelle tu chantes On va finir l'interview avec un titre Qui a beaucoup d'importance pour toi Qui s'appelle Bouche-toi Qui est un petit peu la représentation de tout cet album L'écrit des mots et on parle des mots M-A-U-X Parce que tu as eu une expérience Lors de l'écriture de cet album là Qui t'a pris 8 ans 8 ans mais effectivement euh... Ce, ce morceau Bouge-toi, j'ai commencé à écrire dessus en 2005 quand j'ai perdu une amie très chère à qui j'ai dédié cet album, Marina. Et effectivement, bon bah, quand je dis Bouge-toi dans ce morceau, c'est clairement à, à moi que je parle parce qu'il a fallu se relever. Hein, après, euh, voilà, tout ce... Tout tous ceux qui perdent des, des personnes chères euh, savent combien c'est compliqué euh, déjà d'accepter euh, et puis, euh, de se relever, de faire quelque chose effectivement de, de constructif et c'est compliqué euh, ouais. de faire. Voilà. Ah ouais. avec, euh, avec ce morceau puis avec cet album. Et, et ça... Ça signifie aussi beaucoup euh, le mot MAUX euh, dont tu parles dans, dans cet album aussi. Hein, euh, oui. On en parlait tout à l'heure. C'est à la fois autobiographique et à la fois très euh, inspirant euh, en fonction des expériences de vie que tu fais. C'est ça, c'est ça. Exactement, le, le choix de MAUX a été fait effectivement par rapport à cette expérience euh, particulière. Et puis après, c'est vrai que bon, comme, comme petit filo dans l'album, c'est vrai bon, bah, que euh, j'évoque le, les dérèglements climatiques sur SOS, euh, ou euh, la trahison, ou euh, bon, les, les séparations sur un pas et manque, etc. Voilà, c'est plein de petits mots qu'on peut, qu peut tous avoir dans nos expériences, j'imagine. Donc, j'espère à, à, à un grand nombre de personnes. Mmh. On <rire> rappelle donc que ton album, l'écrit des mots, est disponible dans les bacs depuis le mois de mai 2019. On invite les auditeurs à aller l'écouter sur Youtube mmh. et et on attend donc le nouvel album H2D2. Le, le premier morceau va arriver en mars euh, 2021 et l'album sortira euh, officiellement donc, sur toutes les plateformes en octobre ou euh, novembre 2021. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, c'est noté. De toute façon, on en reparlera dans Caliente, Merci, Elfren Chute. Ouais. Merci,